Si tu n'es pas abonné, et que tu ne veux pas te faire piquer, alors abonne-toi Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons, euh, reconstruction, je pense d'un nid de frelons qui est tombé d'un arbre, euh, donc sur une façade de, de maison, enfin, d'un immeuble, donc, je vais vous montrer ça. Oui, il n'y a pas de soucis. Alors, je vais vous montrer ça. Euh, alors, je ne sais pas si on va bien le voir parce qu'il y a le reflet du soleil. Je vais tourner l'écran. On va essayer de zoomer un peu. Vous voyez là On voit de la reconstruction. Donc je vais ouvrir le volet depuis l'intérieur et on va aller traiter ça. Voilà, donc je vais m'habiller, monter dans le logement. Et ben, on va traiter ça Allez, à de suite Allez, c'est parti pour le combat Allez, on va monter au logement, je vais essayer de ne pas filmer les gens. Donc si je parle pas, c'est parce que je suis avec le propriétaire. Merci. Hop là Je suis en train de filmer un notaire. Je fais des petites vidéos YouTube, c'est pour ça. Hein. Allez, je vais directement au salon. Ferme la porte. Vous m'entendez parler, c'est que je parle à la caméra. Hein. Alors, la sécurité de la pièce. Je vais vous montrer un peu. Non, non, il ne faut pas rentrer monsieur. Alors maintenant il ne faut plus rentrer dans la pièce. Voilà, donc ici c'est la fenêtre. Et le nid de frelo, il est juste derrière qu'on va ouvrir ou guère le volet. C est très plaisant. Allez, je vais finir de maquiller. quand on fait un traitement comme ça par la fenêtre, il faut vraiment faire attention de ne pas avoir laissé entrer un frelon à l'intérieur avant de ouvrir la porte du salon. Je tourner l'écran, bien sûr j'ai pas pris, mais ça a marché du premier coup, Allez, on va ouvrir doucement. On va essayer de faire très doucement. je suis carrément sur le balcon j'ai assez de place donc je vais pouvoir bien observer les frelons vous avez vu la reconstruction donc vous voyez tous ces arbres là aux alentours bah à mon avis il y a un nid de frelons qui a dû tomber quelque part et automatiquement bah, soit les gens ils ont réussi à traiter ils ont enlevé le nid de suite et malheureusement il y a encore des frelons bah, qui sont allés s'installer ailleurs donc ils sont installés sur cette façade Donc il n'y en a pas beaucoup Mais on voit Est-ce qu'on voit des œufs ou pas On voit que ça travaille Regardez On voit des œufs à l'intérieur Donc il y a reconstruction Et il y a encore des naissances On voit bien dans cette vidéo qu'il y a des oeufs hein Donc on voit qu'il y a des œufs, donc il y a des naissances. Donc ça veut dire qu'il y, y a des fondatrices qui ont survécu, ou soit il y a des ouvrières femelles qui sont devenues des fondatrices. Ça, c'est euh, que les scientifiques qui peuvent peut-être répondre à ça. Euh, mais on voit qu'il y a des œufs. Et pourtant, on est, euh, on est, on est, on est le 26 octobre euh, 2020. Donc vous voyez, encore des œufs, donc il va y avoir des naissances si on laisse faire. Bon, il me laisse plutôt tranquille, donc c'est bien. On voit bien celui-là en train de refaire une isolation. Allez. Là c'est pareil, on va mettre de la poudre et laisser agir. Allez c'est parti, on recule un petit peu. N'oubliez pas là, tous les frelons ils sont blancs et tous les frelons noirs, c'est des nouveaux qui arrivent à aider le nid. il y a du monde hein. Bon, vous avez vu cette intervention hein, Plutôt sympathique. On voit une reconstruction d'un nid de frelon qui a sûrement est tombé d'un arbre. Euh, malheureusement, on n'a pas trouvé ce nid. Vous avez vu l'environnement qu'il y avait autour, on était à centre-ville, donc ça peut être n'importe où. Il y avait des grands arbres. Euh, deux ou trois jours avant, on avait eu une grosse tempête sur Toulouse, donc il y a pas mal de nids qui sont tombés. J'ai eu beaucoup d'interventions. Euh, le client m'a dit qu'il était là depuis 2-3 jours le nid. Donc euh donc ça vous avez vu que ça se reconstruit très très vite, il y avait déjà plusieurs alvéoles et surtout, surtout, ce qui est important dans cette vidéo, c'est qu'il y avait des œufs, donc il y a une fondatrice, pourtant j'ai regardé un peu, euh, j'ai pas vu de fondatrice, hein. soit elle était bien cachée, euh, mais euh, il y avait quand même des œufs, donc il allait avoir de la naissance, donc ce nid allait grossir, se fermer et avoir des naissances donc c'était important de le traiter et on voit que dans cette vidéo que quand on traite un nid de frelons euh, si on l'enlève de suite, automatiquement il peut y avoir de la reconstruction avec les frelons qui restent alors ma question, je me pose une question depuis un moment euh, je ne sais pas si c'est véridique ou pas, peut-être que les scientifiques peuvent me le dire euh, est-ce qu'une ouvrière femelle peut devenir une fondatrice s'il n'y a plus de fondatrice dans le nid voilà la question si vous avez une réponse, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça peut être intéressant ce petit débat Mais moi ce que je vois depuis 15 ans que je fais du frelon, c'est que, que soit quand on détruit un nid de frelon et qu'on l'élève de suite, il y a quand même de la reconstruction ou soit quand il y a un nid de frelon qui tombe dans un arbre, il y a de la reconstruction Même si on a réussi à éliminer toutes les fondatrices Bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu, là on est le jeudi, ce soir à minuit c'est le confinement donc je vous souhaite courage à vous, euh, ceux qui ne peuvent pas travailler, qui, ont, qui sont travaillés dans des restaurants tout ça, ben, je vous souhaite un bon courage parce que ce n'est pas une période facile. Euh, moi, dans mon activité, je risque de travailler, ça risque de réduire un peu, euh, surtout qu'on euh, va rentrer à la fin des frelons, donc tout le travail extérieur, c'était quand même plus facile pendant la partie Covid. Euh, Aujourd'hui, ben, je vais faire plus d'interventions sur l'intérieur chez les gens, euh, pour des blattes, pour des souris, euh, des rats et tout ça, donc peut-être j'aurai moins d'interventions. Mais il faut, il faut être solidaire, il faut il faut vaincre ce virus et faire attention. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à très bientôt les DD. Quoi, t'es pas abonné à DD Frelon Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah ah ah